Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai discuté récemment avec Benoît Rousseau, vous savez qu'il est spécialisé en scalping et que je me suis inspiré de, de sa méthode pour mettre au point ma formation de scalping. Euh, et je lui disais, euh, « Bon, lorsque tu, fais, tu laisses des positions ouvertes plus longtemps, que tu remontes ton stop pour ne pas perdre, normalement tu dois être plus relax. » Eh bien, il me disait que non. Que lui, ça le stressait énormément lorsqu'il laissait une, une position ouverte pendant des heures ou toute une journée. Il était complètement épuisé à la fin de la journée. Donc, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ce n'est pas le day trading ou le swing trading qui est la méthode la moins stressante. Et Je suis tout à fait d'accord parce que lorsque vous faites du scalping, que vous rentrez et sortez rapidement d'une position, une fois que votre position est fermée, vous êtes totalement relax. Donc, Si vous laissez une position ouverte pendant des heures et que vous travaillez, que vous faites autre chose, vous avez toujours en tête le fait que vous avez cette position. Vous allez regarder régulièrement sur votre smartphone si le marché continue à monter, puis s'il monte vous allez vous poser la question est-ce que je devrais couper maintenant avant que le marché se retourne Alors, Je ne vous raconte pas en plus si vous faites du swing trading, que vous laissez vos positions ouvertes la nuit, ça c'est encore le pire parce que à ce moment-là, vous allez vous, vous lever la nuit pour aller voir vos positions. Je l'ai fait, donc je parle de quelque chose que je connais et c'est vraiment pas comique. On a, lorsqu'on a des, des sommes importantes en jeu, euh, c'est difficile de dormir sereinement quand on fait du swing trading. Donc le, le, le day trading et le swing trading ne sont pas les méthodes les moins stressantes. On peut penser que le scalping est stressant parce qu'on doit rentrer au bon moment, sortir euh, rapidement, mais ce sont des pointes d'adrénaline très courtes et vous aurez une satisfaction et pouvoir vous relaxer beaucoup plus facilement en faisant du scalping. Parce que vous pouvez faire du scalping pendant une demi-heure, puis arrêter pendant une heure, deux heures, puis vous revenez, vous rouvrez votre ordinateur, vous regardez si le marché euh, offre une opportunité et vous rentrez à ce moment-là, un trade, deux trades et basta, c'est terminé. Donc vous avez beaucoup moins de stress prolongé si vous faites du scalping que si vous faites du day trading. Essayez, je vous invite à tester des méthodes de scalping. Vous avez un lien ici au-dessus et en-dessous vers ma formation au scalping et vous pouvez très bien tester cela en mode démo et je pense que vous serez convaincu qu'il est beaucoup moins stressant de faire du scalping que du day trading, voire du swing trading. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la, ça me fera plaisir. Et euh, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, allez-y, abonnez-vous ici et cliquez sur la petite cloche. Ainsi, vous recevrez un email lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.